Je propose un, de mener des ateliers euh, a, avec les objets qui sont issus du spectacle Petit Terrien entre ici et là, euh, qui est un spectacle qui est mené par la compagnie Anoumat. Euh, C'est un spectacle que vont voir tous les élèves qui bénéficient de mes ateliers. Le projet est donc euh, de faire huit euh, ateliers avec eux, euh, avec les objets du spectacle. Alors il y a des objets euh, qui ont été spécifiquement conçus pour les ateliers puisque dans le spectacle ils sont en version euh, beaucoup pas du tout à la même échelle, ils sont soit beaucoup plus grands, soit beaucoup plus petits, soit beaucoup plus nombreux. Euh, voilà donc il y a tout un travail sur le trajet, la trajectoire euh, qui est représentée avec, avec mes, les élèves ici, euh, avec la corde, euh, le chemin à parcourir, euh, voilà. et où on se positionne en tant qu'individu par rapport à cette frontière entre être d'un côté ou de l'autre. Les enfants au début commençaient la séance par un petit échauffement, euh, c'était un petit rituel en fait, à chaque séance le, ça commençait comme ça. Et puis ensuite on démarrait des petits ateliers, donc ça a changé au cours des séances. On a commencé au début avec une corde qui était au milieu de la salle, les enfants devaient marcher sur cette corde ou alors aller euh, autour de, de cette corde. Ensuite on a travaillé également avec des ballons. On a marché sur la corde euh, comme si euh, s'il y avait un bout de bois au-dessus du vide et on devait marcher dessus. Euh, au début fallait marcher dessus, après fallait essayer de ne pas marcher dessus. Aussi fallait euh, comme on a fait sur la corde là, on faisait on marchait dessus et on faisait comme Il des prendre des risques, c'est ça oui. Il Fallait prendre des risques. Caroline nous a montré les culbuto et on a on a fait de la danse autour de, de tous tous les objets artistiques de danse. Depuis le début, euh, moi j'ai été surpris par l'enthousiasme des enfants. Je trouve que dès la première séance, ils, ont été, euh, ils, se sont, bien, ils sont bien rentrés dans, dans la séquence et euh, ils ont vraiment développé euh, de nombreuses euh, capacités tout au long du, du cycle. Et euh, ils ont été de plus en plus à l'aise jusqu'à aujourd'hui, malgré que les séances, elles ont été pourtant euh, beaucoup espacées dans l'année. Sur une première séance, il y, y a des élèves qui sont très, très doués, qui sont très à l'aise dans leur corps et qui se déplacent dans, dans la salle de, de manière très libérée. Et il y a des élèves pour, le, pour lesquels le regard de l'autre va être très inhibant. Et, euh, et c'est tout mon travail de, de, de justement essayer de libérer euh, ces barrières-là. Euh, voilà. Et aide énormément à, le travail avec l'objet aide énormément à, à se libérer de ça. Oui, certains élèves m'ont surpris. Euh, certains ne s'expriment pas beaucoup en classe, par exemple, et ont osé participer au cycle danse sans se soucier du regard des autres. Donc j'ai trouvé que pour les enfants timides, c'était vraiment une manière de s'exprimer autrement. Ce que ça apporte aux élèves, déjà, c'est d'être à l'aise. On a pu voir l'évolution pour certains élèves, des élèves qui étaient vraiment tout timides, qui au début même refusaient en fait, de faire les activités. Et puis maintenant, on voit l'évolution. Enfin, C'est vraiment impressionnant. Donc, Voilà, c'est être à l'aise, aussi euh, accepter le regard des autres, parce qu'il y avait souvent du public, les autres camarades, et euh, accepter le regard des autres, et puis euh, au niveau de l'imagination, au début c'était très pauvre, on va dire, leur création, et puis au fur et à mesure des séances, à regarder les autres, c'est devenu de plus en plus riche, et vraiment très intéressant. Moi, j'ai ai aimé euh, quand on a dansé sur la corde et aussi avec euh, les deux copains. Ce que j'ai bien aimé dans toute la science, c'est avec les ballons. En fait, on dansait avec les ballons, on devait le faire tourner autour de nous. Et aussi, on, on, il y en avait un qui avait le ballon dans la main, l'autre c'est une statue et des que celui avec le ballon faisait une statue, l'autre allait prendre le ballon et ainsi de suite. Bah moi c'est déjà jouer à danser avec mes copains, faire des choses qu'on ne fait pas très souvent et que là on a l'occasion de faire et puis bah voilà. Moi ce que j'ai bien aimé c'est pouvoir danser et euh, c'était super de pouvoir se défouler comme ça. Moi euh, être devant la classe ça m'a pas trop... ça m'a apparaît. Ça m'a pas fait que beaucoup de choses. qu'ils ont conscience que, que, ce, que le travail que l'on mène, c'est vraiment un travail corporel, d'expression corporelle. On est au tout début des séances, je leur parle de l'art. Est-ce que la danse est un sport Est-ce que la danse est un art Donc on essaie de le définir avec les mots et puis on essaie de l'éprouver aussi. C'est-à-dire que j'essaie de ne pas me satisfaire, de, de juste je fais parce qu'elle m'a demandé de faire, je respecte bien la consigne. J'essaie toujours d'aller un petit peu au-delà, de leur donner une dimension plus, plus artistique, qui laisse place un peu aux rêves. Oui, ils ont beaucoup, eux aussi, apprécié. Euh, on essaye de faire une trace écrite euh, après chaque séance sur ordinateur. Je prends des photos souvent et je leur dis bah « qu'est-ce qu'on a fait là ?» pour euh, qu'ils aient un petit livret à la fin, pour que, euh, ils puissent se rappeler, pour que les parents puissent voir aussi, je trouve ça important. Parce que du coup, ils ont pas pu euh, venir voir comment ça se passait, les séances, donc euh, pour qu'ils aient une petite trace. Franchement, je trouve qu'avant, mes appuis n'étaient pas terribles et puis qu'aujourd'hui, ben, je les ai mieux réussis qu'avant.